Géopolitiquement, je constate que l'Asie, et plus particulièrement la Chine, a tendance à s'étendre dans le Pacifique via l'achat, en quelque sorte, des petits pays indépendants du Pacifique. Ça peut être par la construction d'infrastructures ou par euh, l'acquisition de permis de pêche. Pour moi, c'est un danger, car d'une part, la Chine, ce n'est pas le plus grand pays reconnaisseur des droits de l'homme même si petit à petit on constate qu'il y a une amélioration euh, de cette politique générale chinoise, mais ça reste euh, très loin derrière la, le, le niveau français.